Salut et bienvenue. Petit tuto consacré au croquis dans Inkscape. On va voir différents modes de, de sélection que je trouve important de, de vous montrer. Avec l'outil donc sélectionner et transformer des objets ici. Donc comme d'habitude, euh, je clique là-dessus. Si je fais un rectangle de sélection, tout ce qui est dans le rectangle de sélection va être sélectionné. Donc ça c'est classique. Euh, également il y a cette option là. Alors ça sélectionne les objets par boîte. Je vais faire une démonstration. Je clique, je glisse. Donc là, euh, volontairement, je fais que la moitié. Et vous allez voir que automatiquement, ça m'a sélectionné ici. Et les objets qui sont en bas, c'est-à-dire qu'il va sélectionner par rapport aux boîtes de chaque élément. Donc ça peut être intéressant. Également, avec l'outil des noms on peut faire des rectangles de sélection, comme ceci. Voilà. On a la possibilité de euh, modifier avec une sorte de magnétisme, ou une déformation magnétique, je dirais plutôt. Si je fais CTRL-A, je sélectionne tous les objets. Je clique sur un des nœuds là et puis si j'appuie sur Alt, vous voyez, je peux comme ça déformer, ça ça peut être intéressant aussi. Alors en fonction de là où, où on se met, hein, si je me mets ici, la déformation se fera euh, par rapport à ce point là. Si je me mets ici, la déformation est complètement différente. Donc ça, ça peut être sympa. Euh, pensez à désactiver ici cette option, parce que des fois, sans faire exprès, on, on pense avoir cliqué sur un bon nœud, et en fait on va cliquer ici sur une poignée et du coup on va juste modifier la poignée. Donc on peut enlever ça. Également, ouais, ça on peut le désactiver aussi au choix. Donc c'est les flèches ici de transformation. Ici si je reclique, vous voyez sur un des nœuds, les flèches de transformation. Change donc là je peux agrandir, diminuer. Si je reclique une deuxième fois, je peux incliner, incliner ici et faire des rotations également. La touche Alt, alors je vais tout désélectionner. Je clique sur l'outil ici euh, sélectionner et transformer des objets. Donc je les sélectionne tout. Et si on appuie sur la touche Alt, je, je reste appuyé, et je fais des petits gris En fait, ça va me sélectionner tout ce qui est touché par la ligne rouge. Donc ça, ça peut être pratique pour sélectionner plusieurs objets. Donc là, j'ai sélectionné l'œil, si je veux sélectionner l'autre, j'appuie sur Alt et je vais gribouiller. Mais là, ça ne va pas fonctionner, vous voyez. Il va falloir appuyer sur Alt, sur Shift et à ce moment-là, on peut à nouveau gribouiller et venir sélectionner comme ça un autre élément et on peut les déplacer. Euh, si j'appuie sur F2, on peut, bah, comme tout à l'heure, je sélectionne tout, je clique sur un nœud, puis je peux venir comme ça modifier facilement les objets.